Et coucou. Bonjour à toutes et à Bonjour. tous, euh, bienvenue pour cette table ronde sur euh, « Est-il possible de mettre tout un univers dans une seule nouvelle ou dans une seule partie one shot de JDR euh, ?» À cette table ronde, nous avons Émilie Karbalek, euh, Aldo Papacoda et Olivier Sanfilippo et puis bah, moi-même, euh, l'Alexandria. Euh, je vous propose de commencer par bah, vous présenter un petit peu courtement euh, chacun. Honneur aux femmes, on commence par Émilie. <rire> Bonjour, euh, <rire> merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, euh, je suis. Euh, J'écris. Euh, euh, J'écris euh, des nouvelles et des romans. Donc, j'ai une vingtaine de nouvelles qui sont publiées depuis 2014 sur différents supports, plutôt dans le genre fantastique et science-fiction. Un roman de Space Opera paru euh, en 2018 et un autre, mon second, qui va sortir aussi en septembre euh, prochain. Voilà, toujours du. Planète Opéra, et je, suis, je ne connais pas très bien l'univers des jeux de rôle, alors je suis curieuse d'apprendre des choses là. Voilà. Aldo bah oui. euh, On avait dit les dames d'abord. <rire> ok, si tu veux <rire> Euh, du coup, je m'appelle l'Alex Andrea, je suis euh, illustratrice, peintre, autrice, je fais du jeu de rôle et je crée aussi des jeux de société. Euh, donc euh, effectivement, du coup, je ne fais pas forcément de... Je ne masterise pas forcément de partie de JDR, donc j'aurai du mal à répondre à cette partie-là, ce sera plus sur le côté nouvelle, puisque j'en écris pas mal, je suis plus novelliste que romancière euh, dans ma manière d'écrire, donc, euh, donc voilà, et ce coup-ci. Les garçons. <rire> Vas-y Aldo, je t'en prie. Ok, merci cher ami. Donc, euh, moi en fait, euh, ça fait une douzaine d'années maintenant que je suis auteur de jeux de rôle euh, à titre professionnel, même si c'est pas mon activité professionnelle principale. C'est pas mon métier en fait. Euh, ça fait beaucoup plus longtemps que j'écris euh, et puis bah, ça fait très très longtemps que je joue, puisque j'ai dû commencer en 1982. Voilà. Olivier, c'est à toi. <rire> ben, bonjour. Alors, moi, je suis illustrateur et cartographe, euh, ainsi qu'auteur désormais, dans le milieu oui. du jeu de rôle. Hein, et de, bon, illustrateur et cartographe, c'est aussi dans d'autres milieux, les milieux de l'imaginaire. Euh, sinon, ben, moi, je suis rôliste aussi euh, depuis, depuis que je dois avoir 10 ans et demi. Donc, je joue, euh, je maîtrise, on écrit des <rire> bouts d'univers, et, et voilà, donc depuis un bon petit moment maintenant. Alors, une première question, il est question d'un univers, mais un univers, des univers, combien sont-ils dans votre tête À quel moment Merci, c'est ce qu'il fallait dire. Vas-y, Émilie. Il y en a plusieurs. Euh, et, bon, il est vrai que quand je me concentre sur un projet d'écriture, que ce soit une nouvelle ou un, ou un roman, cet univers-là va prendre le pas sur tous les autres euh, J'ai du mal à me disperser, Enfin, j'aime bien rester concentrée sur un univers, mais euh, je me rends compte que... Euh, Enfin, ils existent tous plus ou moins de manière latente ou inconsciente, même s'ils sont... Euh... Et, et aussi, euh, ces, ces univers sont, sont parfois connectés les uns aux autres par un peu euh, de manière complètement inconsciente, en fait. Et ça, ça va ressortir parfois dans une histoire sans, sans même que je m'en rende compte. Et, et voilà. Ça, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais... <rire> <rire> Sinon, ça ferait beaucoup de choses. <rire> Ben moi, c'est plein d'univers. C'est mmh. tout le temps euh, alors on se croit un univers, mais en fait, cet univers, en règle générale, j'ai du mal à... Il fait émerger souvent de nouveaux univers, en fait. Donc, euh, c'est difficile. Mmh. Même quand je travaille pour un univers, que ce soit en illustration, euh, c'est le, j'ai envie de dire, le plein d'univers perso qui se rejoignent et qui vont euh, cohabiter pour euh, soit faire naître ou euh, travailler sur un type d'univers. Et inversement, quand je travaille sur un univers, euh, j'ai du mal à rester euh, concentré dans ma tête, et il y en a plein d'autres qui, <rire> qui émergent en fait. Donc euh, ouais, c'est plein d'univers. Euh, moi, c'est un peu pareil que mes deux petits camarades en fait. Euh, c'est une espèce de paysage mental en fin de compte, euh, qui se nourrit d'un tas de choses, hein, parce que euh, on s'abreuve, hein, on cherche la muse aussi. Et euh, dans ce paysage, il y a des choses que par moment, euh, je me sens de, de cristalliser, on va dire, de, de condenser, où là, on s'intéresse vraiment à créer un univers euh, euh, autonome et suffisant, mais il euh, y a des pans entiers d'univers qui se promènent et euh, qui demandent euh, ben parfois euh, des modifications, des réajustements. Euh, ils s'imbriquent les uns dans les autres, souvent de façon un peu surprenante. Et, euh, et ils se renvoient les uns aux autres, c'est-à-dire qu'on peut être sur un projet bien précis et tout d'un coup on a des morceaux d'autres choses qu'on avait mis de côté ou qu'on avait en gestation, euh, qui n'avaient rien à voir, qui viennent se connecter et qui prennent sens. Voilà. Alors pour ma part, euh, désolée, ça rame beaucoup de mon côté. <rire> J'essaye de vous suivre euh, euh, effectivement euh, des univers puisque à chaque fois euh, j'ai l'impression d'avoir vraiment un espace entier qui s'ouvre et dans lequel je vais piocher des éléments, euh, et ce qui m'amène d'ailleurs à la question euh, suivante, et du coup je commence par répondre comme ça, ce sera plus simple, euh, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un univers qui est plus large, euh, pour mieux poser une ambiance et, ou une histoire, euh, dans un one shot en JDR ou dans une nouvelle euh, Moi c'est vrai que je me rends compte que d'avoir un univers beaucoup plus riche, beaucoup plus large, euh, sans avoir besoin forcément de, de tout raconter. Pour moi, ça me permet de mieux dérouler euh, l'histoire, de mieux donner des, des éléments de décor. Donc, euh, donc, le fait que ça soit plus large, en fait, ça me permet effectivement de mieux euh, raconter les choses. Et vous <rire> ah, C'est une vaste question. Hein. Des fois, on oui. est noyé dans le trop d'informations. Trop C'est oui. difficile de choisir. En fait, moi, je pense que le plus difficile... C'est pas de, c'est bien en effet quand il y a un hiver qui est assez touffu, assez fourni, euh, assez large, ça donne de la matière euh, à plein de choses. Alors moi déjà je je fais du one shot, hein, euh, mais en règle générale je privilégie les campagnes parce qu'en fait le one shot c'est tellement de frustration pour moi. <rire> Donc en fait c'est pour vraiment le plus dur c'est de choisir qu'est-ce qu'on va devoir aborder et qu'est-ce qu'on va devoir et l'immense masse en fait euh, qu'on va devoir laisser de côté en fait. Hein et c'est des fois ça un petit peu la, la frustration et c'est le travail quand on fait un one shot en tout cas quand on prépare un scénar c'est de se dire que de toute manière on va pas pouvoir tout dire et qu'il va falloir choisir vraiment c'est enfin voir le à mon, à mon sens en tout cas dans, dans le jeu de rôle c'est souvent euh, alors on va pouvoir bien définir une ambiance dans un one shot euh, bien définir une thématique euh, ce qu'on joue éventuellement euh, mais l'univers euh, dans sa globalité en fait on le voit par le petit trou d'une serrure quoi donc faut choisir euh, un thème, une couleur en fait, une, un ingrédient en fait de cet univers qu'on va exploiter dans le one-shot. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est plus, plus ça. Donc, c'est à la fois en effet si bien quand il y a énormément de, de matière hein, et euh, c'est toujours un peu euh, il y a toujours un peu une petite larme à l'œil quand euh, on dit mmh. ah, je vais pouvoir faire montrer que ça. J'aurais bien voulu montrer plein plein d'autres choses. <rire> mmh. Vas-y, vas-y Émilie. Allez. Et, eh bien, moi, les deux sont possibles en fait. Euh, je peux, je peux fonctionner un peu comme comme vous. Euh, mais je peux aussi fonctionner à l'inverse surtout ce, dans le cadre d'une nouvelle <rire> cette fois c'est les chiens <rire> ouais ouais ouais non c'est infernal les voisins <rire> ils sont loin, hein. je tiens à le préciser ils sont loin <rire> tout, tout un univers derrière l'écran <rire> c'est voilà. ce qu'on disait il y a deux minutes c'est ça c'est ah, bon, on compose avec notre univers voilà l'ambiance c'est voisinage <rire> donc en fait pour en revenir donc à la discussion donc du dans le cadre d'une nouvelle, je peux très bien commencer à écrire une nouvelle sur, euh, par exemple, juste une image, euh, une image qui va me frapper, qui va m'inspirer, et euh, je vais commencer à écrire la nouvelle, et je vais imaginer l'univers au fur et à mesure de l'écriture, euh, donc je ne vais faire qu'évoquer, euh, qu en fait, cet univers, mais sans l'avoir euh, créé et façonné dans sa totalité, dans sa globalité, donc c'est juste comme... Mm -hmm. euh, une, une pierre, enfin comme un iceberg en fait, on voit la pointe de l'iceberg, et la partie immergée, je ne je, je l'imagine pas forcément en fait, je ne fais que l'évoquer. Elle n'existe pas forcément complètement comme ça dans mon esprit. Les deux, les deux sont possibles en fait, mmh. les deux approches. Mmh. Mmh. Euh, ben, de mon côté en fait, euh, il y a toute une partie de la réponse qui dépend du type d'univers et de l'imaginaire qu'on peut partager déjà en amont, on va dire, avec euh, avec les joueurs autour d'une table. Parce que, euh, parce que bah, par exemple, quand on fait de l'héroïque fantasy ou quand on fait de la science-fiction, il y a un certain nombre de, de points communs, il y a un certain nombre de références, on va dire, culturelles, euh, euh, si je dis on va jouer dans un monde médiéval fantastique avec des elfes, bon la grande majorité des participants euh, à une partie de jeu de rôle euh, ont déjà une assez bonne idée de ce que sont les elfes. Donc euh, on va se concentrer sur les spécificités de ces elfes-là s'il y en a. Euh, et puis on va passer à autre chose. Euh, en fait, on, on va pouvoir glisser sur certains pans de l'univers parce qu'ils font partie un petit peu de notre, euh, notre culture euh, commune. Et se concentrer plus à fond sur euh, bah, sur les détails, sur les spécificités ou sur les contradictions propres à l'univers qu'on veut exposer. Et euh, bah, un peu comme Olivier, un peu comme la majorité des euh, des meneurs de jeu, et des auteurs de jeux de rôle, je pense. Euh, moi, je suis aussi euh, plutôt partant pour pour des campagnes, c'est-à-dire laisser euh, pour Émilie qui connaît pas trop le jeu de rôle, euh, c'est la différence entre faire euh, faire un épisode de série télé euh, qui s'autosuffit à lui-même. Ou faire une série télé avec un arc récurrent, des personnages qu'on retrouvera et des histoires qui se développeront au fur et à mesure des épisodes. C'est ça le principe de la campagne en fait. Parce que dans le jargon, euh, euh, voilà... Il y a deux approches types dans la série télé, c'est l'épisode qui est, qui est autosuffisant et l'histoire se conclut à la fin de l'épisode, même si on reprend les mêmes les mêmes personnages la fois d'après, on peut les regarder dans n'importe quel ordre on va dire, et puis il euh, y a ce qu'on appelle le serial où on, les personnages évoluent, le contexte autour d'eux évolue ainsi de suite. Mmh. Et ça, quand on crée un univers en tant qu'auteur de jeux de rôle et qu'on qu essaye de le, de le montrer à des gens, et ben euh, les deux approches, one shot et campagne, elles sont complètement différentes parce que dans le one shot, ce que disait Olivier, on doit se concentrer sur quelque chose. Et en même temps, euh, en se concentrant sur quelque chose, quand on a sa, on prend sa casquette d'auteur, euh, de fait, ça nous permet de voir si ce quelque chose il est aussi pertinent et valide euh, qu'il a l'air dans notre tête ou euh, ou sur nos écrits puisqu'on le fait vivre pendant un moment donc c'est pas dépourvu d'intérêt et de surprise d'ailleurs quand on quand on essaie d'exposer un univers comme ça on va se concentrer sur les personnages et que de fait on va être obligé de fournir un certain nombre de clés aux joueurs et plus l'univers est baroque et et sort des, des références communes on va dire plus ça va demander de préparation en amont voilà je pense qu'il y a aussi un, pour rebondir sur ce que disait Aldo et aussi Émilie en fait, la différence peut-être entre entre nouvelle et euh, nouvelle ou roman euh, et, euh, et le jeu de rôle, c'est que le jeu de rôle quand tu vas maîtriser ton one shot, il y a quand même une phase de préparation avec les joueurs en fait où on va leur expliquer un morceau d'univers. Alors ça peut être 10 minutes. Hein. Euh, ça peut être une heure, deux heures, trois heures, enfin bon, c'est le but quand on fait un one shot, c'est d'éviter de, de passer une après-midi entière à expliquer l'univers, il y a quand même cette phase préparatoire, alors que quand tu vas prendre un roman, ou que tu vas prendre une nouvelle, euh, tu n'as pas cette phase-là pour te... Enfin, tu prends le roman, tu prends la nouvelle, tu ouvres le livre et tu commences à lire, en fait. Euh, dans le jeu de rôle, il va quand même y avoir, il y a le minimum d'explications du personnage mmh. que tu vas jouer, et on te briefe quand même le maître de jeu, ou on va te briefer un petit peu euh, l'univers avant de te lancer dans la partie en elle-même. D'accord. Euh, juste, vous m'entendez, oui, là euh, Dans un ouais, ouais. roman... Ok. <rire> et et dans, dans le jeu de rôle, c'est le maître de nouvelle, jeu qui... Hein. Euh, Vas-y, vas Alex. Ouais. Je disais, dans, dans un roman ou dans une nouvelle, euh, souvent, on essaye de de faire deviner euh, plus le un petit peu tout ce qui se passe. On n'ira pas forcément tout préciser, tout, tout raconter. Les fameuses euh, histoires qui commencent par le paragraphe euh, d'introduction « Je vous présente mon univers », en général, c'est <rire> pas du tout bon. <rire> Donc, c'est vrai que là, on voit la différence entre le jeu de rôle et, et l'écrit. Après, ça peut être très fun. Il peut y avoir des univers ou des, des, des jeux de rôle où tu sais pas en et fait quoi tu mérites. Oui. Oui. Ça, c'est assez fun aussi, euh, où euh, on va dire bon, c'est un monde contemporain, voilà comme le Note, paf, on te lance là-dedans et après on te fait découvrir dans le one shot. Où, euh, bon, bah, mm. Ça, c'est une expérience en fait, en règle générale, mm. de, de présentation d'univers. C'est ça. Mm. Alors, euh, moi, je. Est-ce que vous m'entendez du coup Oui. Ouais. Je, je lis aussi oui, oui. des nouvelles dans le cadre de comités de lecture ou d'un concours aussi de nouvelles. Donc je lis pas mal de nouvelles écrites pas forcément par des gens euh, très expérimentés. Et je me rends compte qu'une maladresse qui revient souvent chez les auteurs débutants, c'est de justement, ils sont tellement passionnés par leur univers qu'ils vont commencer par leur, leur nouvelle, euh, par une, une page ou une page et demie, ou un, un grand paragraphe d'exposition. Alors l'univers, il est comme ci, comme ci, comme ça. Et euh, c'est vrai que dans le cadre du, du format court littéraire, ça ne passe pas forcément très bien. Effectivement. Bah, on a un peu le même genre de, de contraintes en fait. Euh, sur une partie de one shot en jeu de rôle, ça va durer entre une et cinq heures, on va dire, hein, quand on prend les parties en convention par exemple. Et euh, si on passe euh, deux heures à expliquer et l'univers et le système de jeu, ouais. puisqu'il y a un système de jeu, bon ben voilà <rire> Il reste pas beaucoup de temps pour Je jouer et pour vivre euh, cet univers. Mm -hmm. Ouais, c'est ça. Et je pense après ça dépend vraiment en fait du, euh, de la, comment dire, de la, du, du, cadre dans lequel se déroule aussi la partie one shot. Autant euh, si c'est avec les copains, on peut envoyer euh, deux, trois jours avant ou la semaine d'avant euh, un petit, euh, un petit récapitulatif de, de ce que c'est l'univers. Autant en effet sur une convention, quand on fait un one shot euh, sur une convention, allez, il faut, enfin, pas, pas dépasser. Euh, 15-20 minutes de présentation d'univers, grand max, parce sinon les, enfin, les, les les gens sont là pour vraiment jouer, tester le jeu, et pas pour passer une heure à ce qu'on leur explique c'est quoi l'univers en lui-même. Mm. C'est ça. Mais on retrouve ce problème, effectivement, d'exposition initiale, on va dire. Ce que tu disais, Émilie. Ouais. Oui, d'accord. Sous-titrage mm. une... ouais. Après, j'imagine que dans le jeu de rôle, il y a aussi des... Et dans, du le... est-ce qu'il est possible dans... Est... Il y aura un décalage, en fait. Oui, en une spatio-temporelle. Vas-y, l'Alex. Bon, vas-y, continue. Euh, dans, alors, euh, dans le jeu de rôle, quand on est comme ça, limité dans le temps, est-ce que donc quand vous devez exposer un univers, c'est quand même euh, quelque chose d'assez d'assez gros en, en, en un court laps de temps, est-ce qu'il y a des techniques Vous vous focalisez sur quels aspects pour faire passer euh, l'essentiel en fait quand, quand vous avez très peu de temps comme euh, ça bah, la technique la plus répandue, on va dire, c'est que déjà on fournit des personnages pré tirés. Euh, avec euh, éventuellement un petit paragraphe d'explication sur sur leur motivation et leur spécificité, s'ils font partie de peuples, euh, d'espèces ou, de, ou ont des croyances particulières. Et euh, on fait en sorte de proposer un scénario euh, dans lequel ces personnages euh, s'intègrent le plus naturellement possible, on va dire. D'accord. Ce okay. qui permet de passer rapidement de la phase explication à la phase euh, jeu. Attention. Voilà, et quitte à, euh, du coup, commencer le jeu en mettant les personnages directement dans le feu de l'action, in mediares, hein, mm -hmm. euh, et sans forcément passer par une phase euh, introductive euh, trop longue. Mm -hmm, voilà. D'accord, ok. Ouais, pour présenter l'univers, en règle générale, mm -hmm. enfin, normalement, si c'est notre jeu, enfin, si c'est pas notre jeu qu'on a l'habitude mm -hmm. de le jouer, on sait le pitcher en, en quelques, quelques oui. phrases, en fait. Euh, et on va pas s'étendre sur des enfin sur des euh, sur des points de détail on va vraiment euh, dire euh, dans quelle ambiance c'est plus on va on va s'attacher à dire voilà dans quelle ambiance et quel style d'univers on joue euh, plus que d'aller dans les détails les détails on verra ça plus tard on verra ça éventuellement en jeu euh, avec des petits trucs qui sont glissés ça. Euh, ou quoi que ce soit et, et moi en règle générale en tout cas ça c'est moi comment je fonctionne c'est que je vais euh, même si enfin euh, je vais me servir justement des comme on disait, des référents communs qu'on peut avoir en fait et, euh, voilà tu vois c'est un peu euh, dans telle ambiance, ça fait penser à oui. tel, euh, tu vois, telle série ou essayer de rapidement, en fait, une oui. euh, fois qu'on a brossé le jeu euh, et de l'univers, euh, donner quelques points de référence pour les personnes qui ne euh, connaissent pas euh, du tout, euh, leur donner peut-être quelques points de référence qui euh, auxquels ils pourraient s'accrocher pour, euh, pour saisir globalement hein, l'univers. Le, le, Après, en règle générale, quand on fait un one-shot, c'est plus l'ambiance euh, qui est privilégiée euh, que, le, comment dire, euh, que de, euh, de, de, de, de, de s'attacher à respecter euh, le plus possible l'univers, en règle générale, ouais. donc, de faire découvrir, passer mmh. un bon moment autour de la table. Ça reste un jeu, en fait. Euh, et donc, euh, c'est plus l'expérience de jeu là, qui va compter dans le one-shot que euh, la découverte de l'univers à proprement parler. C'est ça. D'accord. Mmh. Mmh. Okay. Enfin, en tout cas pour moi, hein, attention, hein, je parle de, oh, la nom, euh... même un univers... <rire> de la même manière qu'un univers de la même manière qu'un univers peut être ouais, es, c'est compliqué, je sens bien le décalage. <rire> de la même manière qu'un univers peut être réutilisé, on va dire dans une campagne puisque même si enfin avec les parties qui se succèdent, comme Aldo l'a expliqué envisager euh, pour les autrices que nous sommes, Émilie, euh, <rire> d'utiliser euh, le même univers pour écrire plusieurs nouvelles. Euh, pour le faire vite, moi je l'ai fait euh, dans plusieurs de mes histoires où en fait c'est le même univers dans lequel je vais piocher, utiliser différents angles de vue et ça me permet d'avoir du coup quelque chose de beaucoup plus riche dans la tête pour pouvoir euh, m'exprimer dessus et j'en ai même euh, trois où on retrouve le même personnage en fait à qui il arrive différentes aventures. Mmh. Et toi euh, euh, Oui, tout à fait. Je, je peux effectivement... Euh, je ne je le, le fais pas beaucoup, mais là, par exemple, le roman qui va sortir au mois de septembre, chez, euh, chez Alba Michel, euh, euh, au début du confinement, j'ai eu comme ça envie d'écrire sur un sujet. Donc j'ai écrit une histoire dans cet univers-là, mais avec un autre, euh, un autre personnage, à une autre époque, c'est dans un autre lieu, mais ça se passe dans le même univers. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver... Euh, à retrouver les éléments que j'avais déjà euh, oui, creusés euh, par ailleurs dans le roman. Oui, ça, ça m'arrive D'ailleurs, <rire> on voit plein d'auteurs qui font ça, hein. euh, des, ouais, des auteurs de, ouais. oui. De... Comme, sur Mémoire, euh, Jean-Philippe Javorski avec Janoua Vera, notamment. Oui. Dire, euh, un souvenir euh, qui me vient là. Euh... Oui, ou euh... il y a pas mal d'auteurs qui reviennent. il y en a sur... plein. Et c'est vrai oui. qu'il y a des auteurs qui sont des vrais créateurs d'univers plus que d'autres en fait. Comme bon, je pense à Laurent Genefort par exemple, qui est vraiment un créateur mmh. d'univers. Il, il, il y a Dune aussi, mmh. enfin Franck Herbert, Dune. Il y a, il y a beaucoup de euh, ben georges Martin aussi bien sûr. <rire> mmh. Et Après etc., on etc., on a eu aussi euh, des auteurs qui ont essentiellement écrit de la nouvelle avant de faire du roman euh, dans leurs univers. Je veux dire, quand on prend dans les vieux classiques, il y a Fritz Leiber avec le cycle des épées. Euh, il y a un roman, en fait, euh, dans un cycle de six volumes. Tout le reste, c'est de la nouvelle plus ou moins longue. Et on découvre l'univers petit à petit, euh, justement, avec, par contre, c'est toujours les mêmes personnages qui sont au centre. Ça va chier. <rire> ouais, c'est le, le petit décalage. Je vous en... <rire> euh, finalement, que ça soit euh, créer, euh, créer des, bah, des univers de jeux de rôle dans lesquels on fait jouer des joueurs euh, et pas forcément que pour du one-shot. En fait, finalement, c'est l'envie de partager un univers à quelqu'un d'autre, mais sous des formes différentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça euh... Ah oui, tout à fait. Oui, oui. oui. Ah oui, carrément, hein. mmh. carrément. Non, non, vraiment, ouais. oui, oui. Hein, oui, sinon on, sinon, on écrit des, on écrit le des le kilos papier de papier, mais on le... les planque dans un coffre. Ouais, je... <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est un petit boulot créatif dès que qu'on le partage, c'est justement enfin, mmh. qu'on le, qu le publie, qu'on le, qu le montre, c'est de toute manière pour le partager. Hein. Mmh. Et, euh, de toute façon, jeu de rôle, il euh, bon, y a bien l'élite dont vous êtes le héros, euh, Ou maintenant des sortes de jeux de... Il y a des jeux de rôle solo qui commencent, euh, qui, qui apparaissent. Hein. Mais en dehors de ça, sinon le jeu de rôle par essence, c'est un jeu communautaire, quoi, mmh. et c'est un jeu de partage. C'est, enfin c'est le one shot, on va le faire. Enfin euh, c'est, ouais, c'est vraiment du, c'est du partage, c'est, c'est un, un jeu de société. Mmh. Voilà. Ça. <rire> et, et souvent d'ailleurs, euh, ça se voit pas forcément après en termes de d'ouvrage. Hein. Mais souvent, euh, en le faisant jouer, ben, l'univers, il évolue. Il évolue, euh, il évolue pour nous quand on l'a créé initialement, ou on le complète, ou on le modifie. Euh, je veux dire, dans euh, la grande majorité des jeux de rôle, ce qu'on fait, c'est qu'on a, pendant qu'on écrit, on a toute une phase de playtest qui nous permettent de tester le système de jeu, mais aussi de travailler un petit peu sur comment l'univers on le transmet aux autres aux autres participants, ce qu'ils en ce qu'ils en perçoivent, ce qu'ils en pensent. Euh, et du coup, des fois, on se rend compte que il euh, bah, y a du travail à refaire euh, parce ouais. que l'intention qu'on avait, on n'a pas réussi à la retranscrire euh, concrètement, ou parce que euh, on s'est un peu mélangé les pinceaux sur certaines choses et que ce qui nous euh, on n'a pas vu, bah ça saute à la figure de tous les participants, quoi. Voilà. Ouais. Donc il y a une espèce de processus jusqu'à ce qu'on ait fini l'ouvrage. Euh, beaucoup, de la plupart d'entre nous en tant qu'auteur, on, on le fait jouer, on propose le jeu en amont et il et, euh, et, euh, y a tout un processus de reconstruction euh, qui fait que quand vous voyez un ouvrage de jeu de rôle terminé en main ben en fait des fois c'est assez différent de l'intention initiale de l'auteur ou des auteurs <rire> voilà. après il y a aussi le fait que le jeu de rôle euh, euh, il est joué donc dès lors que le maître de jeu se le récupère et le prend dans les mains il nous appartient plus vraiment. En fait, c'est ça. Hein. Oui, c'est ce que je te dis depuis plus, très longtemps. c'est plus, <rire> voilà, plus, plus du tout notre univers. En fait. Donc, ah on va bah, que... venir du matos, du matos, mais en mmh. fait, à la table, chaque table en fait, redéfinit son univers. En fait. C'est ça, ils déconstruisent mmh. et euh, ils réassemblent ce qui leur plaît. En fait. Et ils complètent par rapport mmh. à ce qui les, ce qui les stimule. Mmh. C'est comme, comme un livre ou une histoire, une fois qu'on l'a écrite et qu'elle est publiée, euh, elle ne nous appartient plus, Elle appartient au oui. lecteur qui va en faire... Il a peut-être moins de liberté, je ne sais pas, qu'avec le jeu de rôle, c'est possible. Ouais. Bah, enfin, après, je pense que les images mentales qu'on se fait à travers un roman euh, sont toutes différentes euh, et on le perçoit, je pense, chaque lecteur oui. le perçoit différemment aussi. De Certainement, oui. Euh, voilà. Après, c'est vrai que la différence, c'est que euh, alors, on peut après réécrire. Il y, a des, il y a des fans et tout qui écrivent des nouvelles justement, les, de, qui vont écrire des nouvelles ou des, du matériel dans, dans les, les univers de romans écrits. C'est vrai oui, qu'après le jeu de oui. rôle, par contre, il est en fait. C'est-à-dire que oui. euh, c'est vraiment, enfin, c'est le, il y a l'œuvre en tant que telle, mais sinon, c'est reste un manuel de jeu en fait. Et, oui. et donc, euh, l'important du jeu de rôle, finalement, c'est autour de la table et ça, ben, ça c'est chacun. Euh, on aura beau euh, borner tout ce qu'on veut, même en termes de système, en termes d'univers ou quoi que ce soit, c'est chaque table va vraiment, enfin, ne peut que s'en se emparer, emparer en fait. C'est ce qui mm -hmm. crée des fois des même des des communautés, euh, euh, alors et des et des camps entre guillemets, hein, entre les intégristes, <rire> les puristes. Euh, ah, on donnera pas, pas de nom. <rire> euh, on, ouais, non non, on ne donne. <rire> et et ceux qui euh, considèrent que bah euh, non, moi je prends, enfin je je fais ce que je veux et ils ont bien raison. Bon moi je fais partie du... Du second camp, hein, je me le dis direct. <rire> c'est le jeu de rôle. Enfin euh, voilà, c'est l'œuvre. Euh, elle appartient. une fois que elle est diffusée, euh, au contraire, euh, c'est faites, faites-en ce que vous voulez quoi. Mais amusez-vous surtout. Mm -mm. On a une question euh, qui nous a été posée. Est-ce que euh, vous ne pensez pas que la différence entre ces deux constructions d'univers, euh, que ce soit à l'écrit ou dans le jeu de rôle, serait pas le nombre de personnages plus importants dans le jeu Ah bah ça, ça, ça, ça dépend de... Hum. de la campagne en fait entre guillemets oui, oui. Si, si, si, alors dans le format court dans, dans la nouvelle forcément c'est limité ça c'est sûr mais après si la nouvelle se développe en, en roman, en diptyque, en teptique là on peut on peut avoir un univers extrêmement riche avec beaucoup de personnages j'ai ouais, euh... l'impression en fait que le, le roman se rapproche plus du format d'une campagne écrite en fait en jeu de rôle que, ou la nouvelle euh, la nouvelle ça serait un scénario on va dire par exemple et euh, le roman ça serait un gros scénario ou une grosse campagne avec beaucoup de matos qui dé pour décrire le cadre euh, le jeu de rôle alors il y a des jeux de rôle sous format de campagne en fait hein. mmh. euh, et il euh, y a des jeux de rôle qui euh, présentent en fait qui sont plus euh, en il fait, y a tellement de types de jeux de rôle différents il y a des, des jeux de rôle univers en fait qui présentent un univers et qui s'attachent euh, euh, avec une histoire c'est une en fait. ambiance il euh, y a des jeux de rôle, c'est vraiment un cadre très réduit, et des jeux de rôle, c'est des, bah, euh, des, des univers cosmogonie, euh, euh, mythologie, tout qui sont réécrits euh, et autres. En fait, il y, y a des petits, il y a même des jeux de rôle one shot, en fait. c'est-à-dire des jeux de rôle qui sont faits euh, pour être joués euh, en one shot, purement et simplement en fait, et où en effet souvent l'univers là est très, ré, est très réduit en termes de texte et de quantité de texte. Après, ça, il peut être aussi riche en fait mais euh, une fois autour de la table hein, en termes d'ambiance et autres mm. mais, euh, mais ouais c'est en fait déjà il y, a, enfin, il y a tellement de types de jeux de rôle différents que c'est un peu difficile, enfin, moi j'avoue c'est difficile pour moi de répondre, répondre à la question en fait euh, si je peux me permettre en fait moi il me semble que euh, la différence essentielle entre ces deux types de construction c'est que c'est pas tant qu'il y ait plus de personnages c'est qu'il y a plus de participants ce que je veux dire, c'est que quand on crée un jeu de rôle, à moins d'avoir vraiment un format, comme disait Olivier à l'instant, très ciblé, où en fait on, on propose une histoire préparamétrée, hein, en fin de compte, euh, n'importe quel joueur, tout d'un coup, peut vous poser une question sur un aspect euh, qui lui semble évident de l'univers, à laquelle vous n'avez pas du tout pensé. Voilà. Donc rien que ça, euh, c'est un peu euh, même pour nous. Hein, je veux dire, on peut avoir passé des années à créer un univers. Euh, la première fois, la deuxième fois, la cinquième fois, la dixième fois qu'on le propose à des gens qui le connaissent pas du tout, eh ben c'est un peu un saut dans l'inconnu en fait. Parce que parce que les gens peuvent tout d'un coup vouloir s'intéresser à une facette qui pour nous était juste un élément d'exposition ou qui semblait tellement implicite qu'on n'a pas pensé à, à l'aborder. Et inversement, il y a des spécificités auxquelles nous on attache de l'importance et euh, bah les joueurs eux peuvent avoir envie de tout autre chose. Voilà. Donc je crois que là, alors que dans dans une œuvre euh, écrite dans un dans un dans une nouvelle, euh, bah en fait l'auteur euh, il vous prend par la main. Et, euh, et une partie de, de votre imaginaire euh, reste, euh, reste un petit peu euh, euh, sous l'éclairage qu'il a voulu lui donner à son texte. Oui, puis disons que si tu ne sais pas quelque chose, que c'est volontairement qu'on te le cache, tu ne le sauras pas si l'auteur n'a pas envie de le révéler. Ou s'il n'y a pas pensé. Et oui. ça ne pose, pose, pose pas de problème pour le pour le pour l'intrigue ou pour le pour le roman euh, en lui-même dans le jeu de rôle si tu arrives avec ton à ton joueur tu lui dis non mais en fait j'en sais rien donc tu pas de réponse on va te, ta table elle va te regarder avec des gros yeux et, <rire> genre et, bah, nous et, on en veut une et, et, voilà, quoi, <rire> fais une réponse hein, là tout de suite là c'est la faute du MJ en règle générale voilà. <rire> comme ça on, on, décharge, on se décharge sur les MJ ils ont qu'à improviser euh. c'est <rire> ça <rire> et, les et, meneurs voilà. de jeu voilà. les meneurs de jeu ouais pardon <rire> d'autant que la nouvelle c'est un genre qui est extrêmement varié là, on parle des nouvelles où, où un, un, un univers est évoqué mais il y a aussi des nouvelles où il n'y a pas du tout d'univers évoqué c'est des nouvelles qui se concentrent sur je sais pas sur sur un paysage mental disons mmh. ou euh, sur ouais. une histoire très et il n'y euh, a pas du tout de d'évocation de description de choses comme ça enfin ça, ça peut être très très très euh, très varié et pas forcément euh, inscrit dans le cadre d'un univers imaginaire ou au réel d'ailleurs pas forcément oui Donc, j prie, euh, pour vous poser une question suivante, non mais je gâte les moments de blanc. Avec mais mon on fait exprès un peu pour te laisser quand même un peu de marge. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Euh, comment est-ce que vous avez réussi Comment vous réussissez Est-ce que vous avez des trucs ou des astuces pour pouvoir condenser cet énorme univers que vous avez dans la tête et euh, le réduire à une nouvelle ou à une partie one shot Il y a des techniques, oui, mais je… je allez y Non, non, vas-y, t'as commencé. Maintenant, tu <rire> assumes. Nous, on veut les techniques secrètes. Euh, non, il n'y a pas de technique ah bon. secrète. Mais c'est vrai que en fait, bon. j'ai l'impression que... C'est pas, pas du tout secret. J'ai l'impression que... Oui, effectivement. <rire> <rire> On est monté en haut de la montagne pour rien, tu veux dire <rire> les, les nouvelles, euh, les lecteurs d'Imaginaire en 2020, j'ai l'impression qu'ils aiment bien quand même des nouvelles qui commencent euh, sur les chapeaux de roue plutôt immédiates et qui, ouais. qui t'emmènent tout de suite dans, dans, dans l'univers avec une, une immersion très forte et, et rapide en fait. Euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu la, la tendance quand je lis des nouvelles euh, autour. Mais... Euh, donc bah, il faut travailler, bah, chaque mot compte, chaque, chaque alors, la description est hyper importante, les descriptions, mais plutôt que de faire des descriptions un peu statiques avec un point de vue extérieur, par exemple, on peut jouer sur les points de vue euh, internes, euh, et il faut que ce soit court, concis, que ça aille à l'essentiel. Euh, enfin, après, il n'y a pas de règle. Hein. Rien n'est gravé dans le marbre. Chacun fait comme il veut. <rire> mais, mais, mais les descriptions. Moi, j'aime bien les descriptions. Euh, disons que personnellement, j'utilise assez les descriptions euh, un peu dynamiques comme ça, en utilisant le point de vue du personnage. C'est mmh. une bonne technique, ça, pour euh, pour favoriser euh, l'immersion. Euh, entre autres, il y a ça. <rire> Je sais pas. Moi, il En fait, il y a. Oui, je t'en prie, excuse-moi. Vas-y. Oui, je disais, il y a plein de techniques en fait en jeu de rôle. Là, par contre, qui sont, enfin à mon avis, il y a les descriptions qui rentrent, bien sûr, quand on décrit un lieu, un cadre, etc., euh, qui sont importantes. Mais bon, par contre, on peut pas faire un monologue quand on est maître de jeu. Voilà, On va partir dans le cadre classique du, du jeu de rôle, on va dire, entre guillemets, classique, avec un maître de jeu et des joueurs. Euh, tu peux pas passer une heure à décrire un paysage ou à décrire d'autres personnages. Donc, il faut mmh. que ça soit très évocateur et, euh, et court en fait. Mmh. Euh, et après, il y a plein de petites astuces euh, qui sont... enfin euh, Ça peut passer de mettre poser une ambiance euh, grâce à de la musique, par exemple, euh, en jeu, mmh. euh, des éléments sur la table, des feuilles mmh. de personnages avec des... Nous, on, a des on, a la, fin, on a aussi les visuels qui rentrent en compte. Donc il y a des illustrations, des plans, des cartes. Mmh. Bon, alors bon, moi je prêche pour ma paroisse. Mais, <rire> mais voilà, donc en fait, il y a... On, euh, y a moi souvent, en tout cas quand je maîtrise, euh, j'essaye de poser un peu une ambiance... Euh Désolé pour les chiens euh, de poser une ça ambiance. Pose ambiance. Euh, sur la table qui est simplement même de la déco en fait. Hein. Par exemple, on va jouer dans une dans un univers japonisant. Euh, j'ai j'ai des éléments à la maison euh, de décoration. Euh, je vais mettre une musique. La musique aussi euh, va va pouvoir rythmer. Ah oui. D'accord. Euh, euh, ah, C'est rigolo. Plus, plus ou moins angoissante ou autre en fond pour éviter de mmh. de nuire euh, comment dire, à la. Un peu comme euh, moins que le chien par exemple. <rire> euh, voilà, moins fort que le chien. <rire> et, et donc, euh, donc il ouais, y a plein d'éléments comme ça. Enfin, en tout cas, euh, je pense que c'est des choses qui en font mmh. partie. Après, c'est difficile des fois en salon, parce que ou en festival. Il y a beaucoup de bruit, donc c'est difficile. Mais on arrive, en règle générale, à essayer de connecter euh, les joueurs euh, et à, à s'immerger, faire abstraction euh, du chien qui aboie euh, et de tous les gens qui passent euh, pour, euh, pour se concentrer sur la partie. Mais c'est pareil, il y aura plein de petits éléments comme ça. On peut montrer. Il y a un écran de jeu, souvent, tout bêtement, qui est devant le... Alors, certains, ça les, ça les gêne pour, euh, pour maîtriser, mais, euh, ah, ah. mais, mais ça... Ça, ça donne une ambiance, ça donne un panorama, euh, des idées, euh, des, des petits points sur l'univers le, sur le, sur en question. Quoi. Après, euh, en termes de, terme de discours, en termes euh, voilà, de, de partage euh, verbal, on va dire, euh, bah, la technique la plus, la plus évidente, c'est celle de, de s'accrocher à quelques idées forces, on va dire, quelques... Ouais. Voilà, euh, quitte à utiliser des termes euh, très courants, euh, qui parlent immédiatement au public euh, ou, à, ou à utiliser, réutiliser des mots clés ou des idées. Euh, voilà, ce qu'il faut, c'est que, euh, à mon sens, hein, on évite, de, Olivier, parler de monologue. Il euh, y a un certain nombre de, de suppléments de jeux de rôle, d'ouvrages où, euh, quand on met des scénarios, on trouve dedans des pavés de texte qui décrivent une situation. Alors c'est précieux en tant que meneur de jeu, hein, parce que on voit tout de suite ce que l'auteur voulait montrer, mais c'est le genre de choses, si on commence à les lire, même si c'est très bien écrit, euh, voilà. Souvent, quand on est de l'autre côté qu'on est joueur, on attend la fin de la description en fait, et la moitié des éléments, mmh. euh, on les a au fur et à mesure qu'on les entend. Euh, alors, en la, là, en fait, il faut vraiment que euh, les joueurs euh, puissent s'emparer facilement des concepts importants pour ensuite décider ce qu'ils vont en faire, ce que leurs personnages vont euh, vont faire concrètement, oui. quitte à ce qu'ils vous relancent. C'est ça qui est intéressant dans le jeu de rôle aussi, c'est que c'est interactif. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui, est, qui semble pas clair à un joueur ou il se dit mais là je comprends pas, eh ben il vous le dit. Donc, euh, donc, on peut rebondir dessus et on éclaircit les choses, on lève les ambiguïtés. Mais l'important, c'est euh, d'avancer. Alors, d'avancer pas seulement dans l'action, mais d'avancer aussi dans le fait que si on doit, par exemple, dire en cours de jeu, euh, « Ton personnage à toi, qui est un érudit, il sait que euh, ce vase-là, ça correspond à telle période de telle civilisation. » Bon, bah, c'est un aparté qui est intéressant, mais on va pas y passer 20 minutes. Voilà. Donc il y a une espèce d'équilibre à trouver, c'est ça. Sauf oui. si, toujours pareil, puisque c'est interactif, sauf s'il si y a une demande de la part des autres participants. Oui, tout à fait. Et donc euh, le corollaire de ça, c'est que des fois une séance, un scénario, euh, sans que les joueurs ne fassent rien pour le, le faire partir dans d'autres horizons, ben, euh, il, se, il se déroule de façon assez différente de ce qu'on avait imaginé ou de comment il s'est déroulé les fois précédentes si on l'a déjà fait jouer à plusieurs autres groupes. Voilà. Oui, D'où notamment, ça donne des... Enfin moi, ça m'arrive souvent. Souvent, quand on joue à la, à la maison plutôt qu'en convention, où là, on va essayer de garder le rythme pour finir quand il faut finir à peu près. Mais souvent, dans un scénario qui va durer une soirée, en fait, finalement, on en fait trois de soirées autour du scénario, quoi. Parce que, forcément. <rire> <Oui>. <rire> voilà, quoi. Et bon, bah, c'est, génial. Alors, règle générale, les joueurs accrochent, euh, et, on en veulent plus, quoi. <rire> mais voilà, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est. Il y a une vieille blague, comme Général, ça. J'ai commencé à poser quand même, sur les one-shots, vraiment, enfin, on va dire, euh, plus sur les, sur les parties de démo, etc. Souvent, le scénar. Il y a, dans la plupart des scénars, à moins de démarrer vraiment dans l'action directe, et donc là c'est une enfin, mmh. Midiares direct, sinon en règle générale il y a toujours allez, entre 2 et 5 minutes euh, qui posent le décor en, fait, en début de... c'est à dire vous arrivez à tel endroit il y a des euh, petites lucioles un peu partout euh, vous sentez euh, ça, ça, ça, vous êtes réunis pour x ou y raison il y a 5 minutes de il y a ce monologue un peu, un peu obligatoire pour poser le cadre quand même quoi, que les joueurs savent au minimum où on est quoi mmh. Euh, sinon il y a une vieille blague comme ça dans le milieu de jeu de rôle qui dit euh, euh, la séance d'introduction euh, il devait aller à l'auberge décrocher la mission et puis après on se lançait ça prend 20 minutes et trois heures plus tard le maître de jeu se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire de ces 45 figurants qu'il était obligé d'improviser, sachant que les joueurs ne mettront jamais les pieds dans cet endroit voilà <rire> Non, mais c'est une piste. Quand on écrit maintenant, on pourrait écrire nos nouvelles en commençant par euh, « mettez telle musique » pour bien plonger dans l'ambiance avant de lire cette histoire. Alors, le côté mise mis en fait scène. C'est intéressant, <rire> hein. c'est une piste à étudier. Il y a des auteurs, euh, il y a des auteurs où je pensais, euh, par exemple, j'ai travaillé avec Maxime Chatham, euh, qui disait, euh, qui conseillait des, des, des, euh, des albums ou autres pour écouter euh, en même temps que… Euh, que ah, certains de oui. ces, ces romans quoi. j'ai j'ai des potes aussi qui notamment écrivent en musique et, et du coup conseillent, des... conseille, et mmh. donnent leur playlist leur, leur, leur playlist pour pour leurs romans quoi. <rire> Oui, et il y avait même des CD qui avaient été faits, de musique d'ambiance, et il y a un site en ligne qui fait ça, aussi, TableTop, je crois, où du coup, le voilà, le meneur de jeu peut réussir à mettre une ambiance qu'il crée sur mesure pour sa partie. Oui, tout à fait. Il y a des scénars qui sont scriptés comme ça, on en avait écrit, notamment pour les ombres Oui. Ou pour chaque scène, en fait, sur certains scénars, il y avait musique d'ambiance La musique, une musique à mettre avec. Euh, qui alors euh, les Ombres d'esterne euh, avaient produit des CD exprès donc euh, avec des albums euh, de qui sont propres à l'univers euh, original quoi et mais aussi mmh. euh, des scénars avant que les albums soient écrits euh, on, souvent on disait bah, prenez euh, tel artiste tel tel, tel tel tel morceau de tel artiste ça ira parfait pour pour l'ambiance quoi Hum. Euh, et du coup, bon, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une frustration pour le lecteur ou pour le joueur de ne pas avoir accès à l'entièreté de cet univers Et le, le côté pile et face, est-ce qu'il y a une frustration pour euh, vous, quand vous êtes sur un one shot ou sur une nouvelle, de ne pas pouvoir présenter l'intégralité euh, à 360 degrés de votre univers alors, euh, j'ai déjà eu des retours de lecteurs, effectivement, sur, sur mes écrits. Euh, qui, me, qui, oui, ils m'exprimaient. Ils exprimaient ils leur frustration de voir l'histoire s'arrêter et l'univers euh, pas suffisamment développé. Ça, ça m'est arrivé. <rire> Alors, moi, perso, euh, en tant que consommateur, lecteur, euh, joueur, euh, meneur, euh, le... j'aime avoir euh, l'univers accès à l'univers euh, si c'est je vais souvent être frustré si a pas si, si j'ai pas euh, euh, certaines choses euh, après c'est aussi ce qui fait qu'on vagabonde euh, de notre côté euh, par mm -hmm. contre après en tant que créateur euh, ou quand je maîtrise moi le truc c'est que les one shot la plupart du temps c'est pour de la partie de démo euh, à la maison avec les potes tout ça je fais enfin je fais quasiment très très rarement de one shot et on joue en campagne donc en fait, on a le temps de, on a le temps d'approfondir, de, de développer l'univers, euh, voire de le compléter si on a besoin. Euh, du coup, en fait, c'est pas la même démarche en fait, euh, en one shot. Euh, moi, ça va être l'expérience le, de jeu euh, des, euh, c'est l'expérience de jeu plus que l'univers en fait euh, qui va me, euh, qui va m'intéresser. C'est-à-dire que même si je vais jouer à la table de collègues qui veulent me faire découvrir un univers, euh, l'univers en règle générale, finalement, il me l'a déjà présenté avant. Où on va pouvoir le présenter après, c'est la partie, euh, l'éclate autour de la table et l'amusement autour de la table qui va être euh, le, quasiment l'unique intérêt, en fait. Plus que l'univers en lui-même, en fait, finalement. Euh, mmh. Après, par contre, en campagne, là, l'univers, euh, au contraire, c'est là où je le savoure, en fait. Euh, de mon côté, je dirais que, bon, déjà, c'est assez rare d'arriver avec un univers, sauf si on fait des formats relativement courts, mais c'est assez rare d'arriver euh, à proposer en one shot un univers qui est complet, euh, en termes de création où on se dit j'ai dit tout ce que tout ce que je voulais dire dedans donc maintenant il n'y a plus qu'à le faire jouer quoi. Euh, d'ailleurs la plupart des jeux, euh, bon, on sort un livre de base euh, avec suffisamment de matériel pour que les gens euh, s'investissent dedans et puis ensuite on sort un certain nombre de suppléments euh, qui visent à entre autres euh, compléter euh, et expliquer certains pans de l'univers qu'on a esquissé euh, simplement euh, dans le livre de base il euh, n'y a pas de il n'y a pas de frustration euh, réelle dans le sens où on sait en amont que de toute façon on est obligé de se contenter d'une euh, certaine présence. Ah. Ah. Du coup, euh... je vais rebondir sur Aldo pour dire, euh, <rire> euh, voilà, dis moi il y a de la frustration bon. parce que souvent les gammes sortent petit à petit quand on achète du jeu de rôle. Et qu'on sait que tel supplément doit apparaître ou ce genre de choses et qu'il faut absolument l'attendre, c'est horrible. Oui, mais surtout si c'est quand on a envie de savoir. Moi, c'est moi, ouais, je suis je suis un bon client euh, là-dessus et, et c'est pareil pour les romans ou les nouvelles quand je sais qu'il y a des suites, etc. Après, j'ai plus qu'une envie, c'est d'attendre la suite euh, s'il m'a plu euh, avec euh, avec impatience. Ouais. Donc, moi, c'est là la friche. Donc, euh, donc, es pas. plutôt un lecteur de séries en fait plutôt que de one shot, de diptyque, euh, euh, triptyque, etc. Fait. Euh, pas forcément non non pas du tout parce que en fait euh, je vais lire le one shot, il va me plaire. Euh... si on me dit qu'il y a ce one shot, je vais être frustré avec moi tout seul mais bon voilà quoi, je sais mmh. je sais que c'est un one shot et puis bon ben voilà, euh, je prends sur moi c'est si, si, <rire> oui, si ça, voilà. sais pas plus quoi. Mais <rire> si en plus on me dit que c'est pas un one, pas, que c'est un c'était un one shot là mais que il va y avoir des suites ou des développements autres ou que l'univers va être étoffé euh, ailleurs euh, là, ouais, je vais être frustré, quoi. Pas enfin, frustré, c'est une mmh. bonne frustration, quoi. Oui. J'ai qu'une hâte, c'est... C'est C'est ça, ouais, <rire> voilà. Okay. Mais c'est vrai qu'on voit que des romans peuvent donner lieu à des jeux de rôle qui sont développés à partir d'eux, et l'inverse ouais. est aussi vrai, des romans qui oui. sont écrits à partir d'univers de jeux de rôle ah, Totalement, hein. Mmh. Il y en a beaucoup, en fait, hein, même. Il y en a pas mal, hein. Euh, J'ai une question du public, comme je vois qu'il nous reste une dizaine de minutes, euh, qui est plutôt du coup pour celles qui écrivent. Qu'est-ce euh, qu'un qu recueil de nouvelles situé dans un même univers peut apporter de plus selon vous qu'un roman euh... Bah, Alors, je... Si tu veux, oui. Emily, je te laisse le temps de réfléchir. <rire> euh, J'aurais du mal à répondre exactement à cette question, mais j'y réponds de manière un peu biaisée. Euh, J'ai un projet avec ma team d'écriture, on est trois, d'un roman, mais qui se déroule avec plusieurs nouvelles, mais là, on est trois plumes. Et en fait, chacun écrit son histoire, qui euh, feront un tout cohérent. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant, euh, c'est que finalement, ça... A... Ça reste une histoire complète, mais avec vraiment plein de petites histoires à l'intérieur. Et finalement, ça peut faire penser à une campagne de jeux de rôle, quand on y pense. <rire> oui, c'est assez proche. Alors moi, là, je vais me positionner, je vais répondre en tant que lectrice. Quand je, quand je lis un roman, supposons que je lis, je lis un roman d'un auteur ou d'une autrice, et que j'aime son univers, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir ensuite à retrouver cet univers à travers des, des, des nouvelles qui permettent d'avoir d'autres points de vue. Ça dessus, Mais en fait, c'est pas tant l'univers en soi que je crois, enfin l'univers euh, en tant qu'objet, que l'univers de l'auteur en fait, sa sensibilité, sa plume, sa manière de d'exprimer le monde. En fait, c'est ça que j'apprécie et donc j'ai plaisir à les retrouver. Alors, je pense par exemple à, euh, j'avais beaucoup aimé euh, euh, Paolo Bacigalupi, euh, la fille automate, voilà. Et il a, il a sorti ensuite, ensuite ou avant d'ailleurs, je sais plus, un recueil de nouvelles qui s'appelle « La fille flûte », je crois. Et dedans, il euh, y a une, une ou deux nouvelles qui se rattachent à l'univers de la fille automate, et j'avais voilà, j'avais énormément apprécié. Et récemment, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a Neddy Okorafor. J'avais beaucoup aimé « Qui a peur de la mort ?». Et euh, là, il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle « Kabou Kabou », qui a été euh, réédité chez Actu Act, Act et voilà, j'ai plaisir à retrouver l'auteur, j'ai plaisir à retrouver son univers. Ce n'est pas exactement le même monde, mais euh, c'est son univers à elle. Donc, il euh, y a ce côté-là aussi. Le monde intérieur de l'auteur, en fait, ou de l'autrice. Alors, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Alors, je pense qu'il faudra ne pas hésiter à aller voir. Il y a des réflexions aussi qui ont été faites. Euh, pour nous quatre, allez voir dans les commentaires qui, seront, qui sont laissés ouais, sur avec cette plaisir. vidéo. Il euh, y en a plus une pour Olivier à propos des secrets d'Estérène par exemple. Donc euh, voilà, il y aura, y aura peut-être des choses à aller voir. Euh... Ça, ça, ça sent ça le tacle à la gorge, ça. Je ne suis absolument pas responsable voilà. de cela. <rire> Moi, je dessine, je fais des cartes, c'est tout. <rire> je ne dirais ah, rien. Euh... <rire> Alors de la même manière qu'on avait euh, une question plutôt pour euh, la partie autrice euh, Une question pour, euh, pour euh, les, les messieurs en tant que en tant que meneur de jeu cette fois peut-être Est-ce que vous préférez du coup faire jouer dans vos univers Ou est-ce que euh, vous prenez aussi autant de plaisir Ou au moins, euh, euh, oui, au moins autant de plaisir à faire jouer dans les univers d'autres personnes que vous moi, euh, tu veux je à le dos. Ouais, Allez, ça va être assez rapide. Je fais beaucoup plus souvent vas -y, vas -y. jouer dans des univers faits par d'autres personnes que dans les miens, en fait. Par contre, euh, je déconstruis, je mélange <rire> et j'ajoute. <rire> voilà, comme en fait tous les meneurs de jeu. Hein. C'est extrêmement rare le meneur de jeu qui euh, qui prend un univers et qui le respecte. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à évoluer euh, dans des univers produits par d'autres, euh, même si des fois, je n'étais pas très convaincu au départ. Et en fait, en les faisant vivre, euh, ben, ils prennent une autre substance. Voilà. Et ça m'a souvent inspiré, d'ailleurs, en tant qu'auteur. Oui, ouais, totalement. Alors, moi, en fait, euh, j'ai les deux plaisirs, en fait, euh, qui sont différents, finalement. Alors, après, quand on joue, c'est pareil, parce qu'en fait, comme Aldo... Donc j'ai beaucoup pendant des années joué euh, et maîtrisé, maîtrisé en fait dans des univers euh, que des autres en fait. Hein. Euh, j'ai le plaisir en fait aussi ce que j'aime là dedans, c'est le plaisir de découvrir l'univers. C'est à dire il y a ce premier contact avec l'univers en tant que meneur de jeu ou autre, c'est à dire de prendre les bouquins et de découvrir un univers en fait chose qu'on ne fait pas en fait quand on le crée forcément. Et du coup, euh, bah, quand on le crée, euh, bah, on perd ce plaisir de la découverte. Moi, j'aime beaucoup, euh, je nourris énormément du travail des autres. Euh, et donc, du coup, bah, forcément, quand c'est dans notre univers, il euh, bah, bah, n'y a pas cette phase de, de découverte, d'attendre par exemple mmh. la suite. Dire, on enfin, en, en tap, fait c'est on... mort quoi en fait c est, c est, oui quand on, quand, on, on fait jouer dans quand on fait jouer dans l'univers de quelqu'un d'autre euh, on a aussi un petit peu la position du spectateur du joueur en fait mmh. ce qu'on n'a pas ouais, dans euh... nos propres univers Ou là en fait dans nos propres univers euh, la question qu'on se pose c'est voilà qu'est-ce qu'on va partager et comment on va le partager Et euh, la question qu'on se pose quand on fait de jouer dans les univers des autres, c'est est-ce euh, qu'ils vont dans la direction que j'ai l'impression qu'ils ont pris ou pas Et euh, est-ce que ça me plaît Et si oui, euh, voilà. Alors après, moi, j'ai souvent je, après, moi, je joue euh, le problème même des univers des autres, c'est que comme Aldo, euh, il, est... il se modifie, il est réinterprété et autres. En fait, moi, je sais que je joue beaucoup avec mes joueurs. En fait, je suis un joueur parmi mes joueurs. En fait, mm -hmm. euh, et, et en fait, ils sont vraiment au centre. J'ai beau écrire les scénars et tout ce qu'on veut, finalement, je les laisse au centre et maître de de de ce que va devenir la campagne, et de ce que va devenir le même l'univers, en fait. Euh, et finalement, je les suis plus que. Alors, je suis là pour pour borner, pour pour leur fournir plus plus que ouais. borner, pour leur c'est leur histoire leur fournir du grain à moudre, en fait. Euh, mais en fait c'est vraiment leur histoire, moi c'est ce qui me fait triper en fait dans le jeu de rôle, euh, en tant que meneur, hein, euh, en tant que joueur, bah forcément c'est d'être à la place du, du héros, des, fin, au, bah, au centre de la série quoi, on va jouer les, ce groupe de, de héros de la série euh, et, et on est au centre de l'attention quand même, euh, mmh. et, et découvrir un univers, découvrir un tas de choses hein, en fait, vivre une expérience. Et en tant que meneur, en fait, je peux pas m'enlever aussi ce plaisir-là, en fait. Et finalement, c'est mes joueurs qui me le procurent, en fait. C'est-à-dire que... Et du coup, je vais les mettre... Il le, y a les, tous les spots euh, sur eux, ça veut pas dire qu'ils vont pas en baver ou autre. Que, euh, <rire> y a pas, mais euh, c est, c est des héros. c'est pareil, moi, je, je suis plus un, joueur, un meneur et joueur de, de jeux héroïques. Euh, alors, ça veut pas dire que le monde, l'univers, euh, doit être forcément euh, flamboyant, qui peut pas ne pas être sombre ou quoi que ce soit. Mais euh, j'ai du mal en fait euh, à me dire, euh, je, enfin maltraiter mes joueurs, euh, juste maltraiter mes joueurs, euh, c'est hors de question en fait. Enfin, voilà, ça fait pas partie de mon kip C'est mon... moi, ils sont, enfin, ils sont plus grands que neuf. Enfin, c'est bigger than life quoi. C'est voilà, c'est mes joueurs, c'est c'est eux les héros, c'est c'est eux, c'est eux, eux la campagne en fait, et c'est le jeu. Donc forcément, même que ce soit le jeu du commerce ou les miens. Euh, je l'ai vu parce que j'ai essayé de faire playtester l'éventuelle campagne que je voulais faire pour l'empire des cerisiers et en fait c'est mort, c'est juste mort en fait, c'est ça part tellement euh, ailleurs qu'en fait euh, je m'en nourris, je prends des notes mais, mais ça ne pourra pas être la campagne de, de commercialiser quoi, éventuellement ouais. Oui, alors il euh, y avait encore une question, mais du coup, Émilie, euh, je pense qu'on ira répondre en ligne, puisque c'était savoir si nous, en tant qu'autrice, on s'est déjà emparé des univers euh, d'autrui. Euh, donc euh, bah, on répondra à l'écrit, parce que là on arrive vraiment à la toute fin. Ou alors sauf si tu peux le faire vite, moi je peux le faire vite, j'ai déjà écrit un peu de fanfiction. Euh, mais voilà. <rire> je ne suis pas convaincue. Pour euh, le faire ben, en short. Je ne l'ai jamais fait. Pour le faire en short, euh, ça ne... non, c'est pas quelque chose qui m'inspire en fait. Non. Ok. <rire> euh, bah Écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous ces échanges et j'ai l'impression que malgré mes petits soucis techniques, euh, ça a permis d'avoir pas mal de croisements entre le jeu de rôle euh, et l'écriture. Euh, et je pense qu'il euh, y aurait encore plein de choses à dire et surtout plein de choses à faire parce qu'il y a vraiment plein de passerelles dans le fait d'avoir ces univers qui peuvent être explorés sous différentes facettes. Euh, donc, un grand merci à, à tous les trois... Euh, pour merci, à merci, merci à toi, à toi merci, à, merci à Emily, Aldo, tout le monde. Oui, ouais, à vous aussi, vivre. les amis. <rire> non, non c'était super. <rire> au revoir. À une prochaine. Ah, oui. à une prochaine. À Salut et merci au public.